Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et surtout en performance dans son cadre professionnel, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une thématique qui nous revient beaucoup. C'est les phénomènes de suradaptation professionnelle, c'est-à-dire des, des situations de comportement qui vont nous entraîner dans des contextes de vie euh, bah, qui vont être de moins en moins porteurs, de moins en moins qualitatifs, et surtout après euh, bah, nous entraîner dans des comportements qui vont euh, qui vont nous nuire et qui peuvent nous conduire parfois à des situations même grave, hein, en fait, de, de déchéance, en quelque sorte, à la fois émotionnelle et parfois comportementale, donc, du coup, des échecs. Alors, pourquoi je, je parle de ça aujourd'hui bah D'abord parce que c'est un thème qui me passionne, celui du, de l'évolution personnelle. Et notamment quand on est face à des contraintes importantes. Ça peut être des contraintes professionnelles parce qu'on ne trouve plus justement ce qui nous anime. Parce qu'on ne sait plus dans quel projet aller. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait le tour un peu sur un plan fonctionnel de, de notre métier. Et que ça ne nous stimule plus vraiment. Parce qu'on se rend compte que les interactions, les relations qu'on a, c'est plus aussi stimulant qu'avant. Et tout simplement parce qu'on a envie de changer et qu'on se rend compte que la vie qu'on a maintenant, elle est plus aussi stimulante qu'on ne voudrait avant. Donc C'est la raison pour laquelle les gens viennent nous voir. C'est pour d'abord des, des, des, des phases d'évolution personnelle, de transition personnelle et très souvent après eh d'évolution ou de, de réorganisation de vie professionnelle aussi. Ce qui veut dire aussi des, des changements de vie, des transitions de, de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement m'a toujours passionné. Depuis 30 ans maintenant que je forme et que j'accompagne des, des, des personnes dans ces, dans ces démarches de, de transition de vie perso et pro. Et justement cette notion de et eh bien, de la suradaptation professionnelle, c'est évidemment un cadre de, de, de travail qui m'intéresse beaucoup parce qu'on l'a constaté énormément. Et souvent, après coup, les gens me disent « Mais quand j'ai fait, Paul, pour, pour me laisser aller aussi longtemps ?» En fait, dans, des, dans des, des fonctions, des postes, des situations de vie, des relations, de, quelles que soient les domaines de vie d'ailleurs, mais qui ne me convenaient plus. Et en fait, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. En fait, il faut savoir que quand vous vivez une frustration, à l'égard de l'environnement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ce qu'on sait maintenant en termes de psychologie humaine, c'est qu'on a des facteurs d'adaptation qui sont évidemment des, des facteurs importants qui vous permettent aussi de supporter parfois des situations parfois même très insupportables et malheureusement bah, le risque parce que c'est à la fois une facette positive mais ça a aussi des contraintes alors la facette positive c'est que c'est que du coup je vais mettre un peu en arrière-plan ce qui pourrait être important pour moi maintenant hein, c'est enfant par exemple quand j'avais faim bah, je demandais à maman qu'elle me donne quelque chose et puis si je l'avais pas tout de suite bah, je me mettais à, à crier à pleurer après bah, j'ai appris à dire bon bah, c'est mon besoin que j'ai là peut-être de manger de faire telle ou telle chose, je pourrais le mettre un peu après. Donc dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si mon besoin n'est pas tout de suite satisfait, bah, je l'en mettrai un peu plus tard. Et puis après, je vais, je vais découvrir en fait que, bah, que très vite, il y a des besoins auxquels j'aurais euh, eu envie, mais que je ne peux pas avoir. Pourquoi bah, Parce que je suis en train de travailler, par exemple. J'aimerais bien sortir, mais je ne peux, peux pas. Donc je vais m'habituer peu à peu... À à être dans une, une attention à l'égard de l'environnement et me suradapter à l'environnement, c'est-à-dire de justifier le fait de ne pas prendre ma place, de, de m'asseoir sur certaines frustrations, parce que c'est parfois plus confortable de ne rien dire que de dire. Et donc du coup, comme je n'ai pas envie de faire de vagues, comme je n'ai pas envie de déranger, comme je ne veux pas apparaître négatif aux yeux des autres parce que j'ai envie de continuer à me faire accepter, eh bien il y a des choses que je ne manifeste pas et que je m'habitue ou que je justifie comme des choses que je voilà, que je c'est ça en fait la suradaptation c'est que c'est pas que seulement que je m'adapte à vous ou à l'environnement c'est que je me suradapte ça veut dire que intérieurement je ne prends plus en compte ce qui est important euh, intérieurement et donc du coup je m'habitue à cette chose là et je me dis c'est le taf il faut que je le fasse il faut que je m'habitue il faut il faut il faut il faut et il faut que j'arrête de me plaindre en fait il faut que je le fasse et donc du coup Porté par évidemment des, des, des valeurs de responsabilité, et eh bien, euh, eh bien je commence à continuer de continuer à fonctionner sur ce mode-là. Et à un moment donné, je prends plus cette place intérieure, c'est-à-dire je m'écoute plus et je me suradapte. Et donc du coup, cette suradaptation, elle va se transformer par euh, par des phénomènes d'agitation. Ah, tout ça, c'est vraiment décrit par, par une approche qui s'appelle la, la Gestalt-thérapie, d'ailleurs, qui nous vient de Fritz Perls. Euh, et qui est un homme qui montre tout à fait ça. Donc, la première phase, c'est la, la fuite. Hein, je ne prends pas en compte mon besoin. Et donc, je me suradapte à un environnement en expliquant que bah non, je ne peux pas le dire parce que gros, si je lève le doigt, l'autre, ça va déranger. ou, ou, ou Qu'est-ce qu'il va penser Donc, je me suradapte à l'environnement. Je me suradapte aux valeurs de, de l'environnement. Je me suradapte aux priorités de l'environnement. Je me suradapte aux cadres, aux règles. Alors, S'adapter, c'est une bonne chose. Se suradapter, c'est là que ça, le bas blesse, parce que du coup, intérieurement, j'ai plus ma place. Et du coup, bah, pour alimenter ce produit-là, je vais sentir en fait de, de la pression. Je vais sentir un décalage. Et là, je vais commencer à mettre en pression. Ça va commencer à me prendre le chou. Euh, donc la moutarde va un peu monter. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que... Du coup, je vais me mettre en tension, en agitation. Alors même si euh, à l'extérieur, ça a l'air tout calme, mais, mais dès que vous allez euh, venir me titiller, je vais réagir euh, fortement parce qu'au fond de moi, il y a finalement pas mal d'agitation. Et ça, ça montre qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ce à quoi j'aspire et l'environnement. Et cette agitation, elle va se manifester très, très vite par, euh, par des formes de réactions, euh, euh, de, de, de, de, de je, vais, je vais dire en fait, un peu violent, euh, violent sur le plan de ma pensée, puisque je vais d'abord me dévaloriser. Je vais me dire, putain, monsieur con, pourquoi j'ai fait ça Mais lui, pourquoi il fait ça Et je vais avoir des propos comme ça, critiquant à l'égard de moi-même et des autres, des propos culpabilisants et parfois même euh, des propos agressants. Euh, et, comme je suis dans ce processus de plus en plus agressif avec moi-même, avec les autres, avec l'environnement, je vais même m'habituer à ce processus parce que très souvent, dans l'environnement, je ne vais pas être tout seul à fonctionner comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des milieux où il y a beaucoup d'agressions. Alors si vous n'êtes pas habitué, ben au début, vous êtes un peu choqué. Puis au bout d'un moment, vous allez vous habituer au fait que les gens crient, au fait que les gens s'envoient se, se, se, se, se des choses mauvaises à la figure. Enfin, il, y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de tensions, etc. Et malheureusement, pour continuer à subir ce type d'environnement, je vais devoir inhiber en fait, ma sensibilité et m'habituer à être dans des contextes comme ça, de plus en plus en décalage avec ce que je suis. Et du coup, la, la partie intérieure va, va, va s'éteindre. En fait. Ma flamme va s'éteindre et je vais être dans un environnement où, où, au fond, je vais être dans la survie. Et dans cette notion de survie, on va être dans un rapport à l'égard de l'environnement qui va être soit basé sur l'attaque, soit sur, enfin, sur soit sur... le, le retrait. Et pourquoi Parce qu'il y a peu de place en fait à moi et il faut que je survive. Euh, voilà. Et donc euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ça en permanence, hein, quelle que soit la, la chute dans laquelle on est. Euh, et pour ça, il va falloir prendre des responsabilités en fait. C'est-à-dire d'arrêter de, bah, de critiquer l'environnement, de, de rejeter la responsabilité sur l'environnement. Il va falloir se dire bah, au fond, qu'est-ce que je ressens en fait là Qui va plus et qu'est-ce que ça révèle, encore une fois, d'important Et si vous me suivez sur la vidéo, je reviens toujours là-dessus, c'est vos valeurs. Ça, c'est la première chose qu'on va aller détecter. Comment ensuite orienter ma vie autour de ça C'est-à-dire au fond, demain, si ça se passait mieux, ça se passerait comment Dans mes relations, dans ma santé, dans ma manière de travailler, dans ma manière d'interagir, dans ma manière de fonctionner à l'égard de mon environnement. Comment ça se passerait Vers quel type d'objectif j'avancerais Et puis à partir de là, on va se mettre dans toute une démarche comme ça de, de progression. On va aller chercher les comportements qui seront plus en adéquation avec avec ses, ses projets, ses objectifs ou ses valeurs, et, et du coup, de, de repartir vers l'eau. Donc c'est ainsi qu'on <coughs> va voir que beaucoup de personnes comme ça, qui, qui étaient vraiment dans des situations inadéquates, qui, qui parfois se sont traduites par, par des burn-out, hein, par, par, par des maladies, par des accidents, par des choses comme ça, vous révéleront par la suite que, euh, bah que c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée, parce que ça a été l'occasion justement, bah d'arrêter de continuer à se suradapter à un système qui ne leur convenait pas. Et donc, du coup, de, même si ça a été un peu douloureux, bah de revenir du coup, à ces questions essentielles. Pourquoi je suis là Et le Covid a beaucoup, d'ailleurs, participé à ce processus dans ces derniers mois, a éveillé énormément de gens sur des questions essentielles. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, Comment je pourrais me réorganiser autrement Etc. C'est pour ça qu'on a eu une flopée, une flambée, on va dire, de demandes considérables de gens qui se sont remis dans cette dynamique justement de, de croissance. Alors bien sûr qu'on peut attendre un burn-out pour commencer à changer, mais on peut aussi bah, commencer à s'entraîner, à changer, à progresser avec son environnement en fonction de ce à quoi on aspire. Mais pour ça, il faut évidemment sortir de cette suradaptation et connecter véritablement dès maintenant au plus vite sur nos importants, sur nos projets, sur euh, ce qu'on a envie de faire évoluer dans notre cadre de vie, dans nos relations et puis bien sûr dans nos apprentissages. Voilà, si c'est des thèmes qui vous intéressent, bah, écoutez, bienvenue sur notre site d'abord, mais aussi euh, pourquoi pas dans nos programmes de, de formation et d'accompagnement. Et puis si vous avez juste envie de partager en fait votre point de vue là-dessus, bah, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Ce sera toujours un plaisir pour moi de vous lire, de vous interroger peut-être euh, et d'interagir avec vous autour de vos questions de vos impressions, de vos expériences, vos expertises, vos, vos conclusions sur ce sujet. Voilà, au plaisir de vous retrouver pour bah, continuer à interagir ensemble. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.